Ce quels objectifs devraient viser les coopératives du travail associé au cours des prochaines années À mon avis, je crois qu'il y a donc quelque chose de très important. Elles euh, devraient développer considérablement la capacité de coopérer entre elles-mêmes de façon horizontale, ce qui implique euh, un, un défi de trouver un équilibre entre l'autonomie et les transferts de compétences euh, démocratiquement convenus euh, à des fonctions communes euh, qui serviraient à tous euh, de, de façon donc, égalitaire, de façon euh, euh, efficace aussi. Euh, et je crois que ça donnerait donc des économies d'échelle très importantes et servirait à que les coopératives de travail associés puissent répondre donc au niveau des créations d'emplois et de la soutenabilité de ces emplois créés de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus